Alors, les photos, et vous êtes bien placé pour le savoir quand vous regardez vous-même des profils, euh, les photos, c'est vraiment ce qu'on va voir en premier. Au-delà de regarder en premier, c'est ce qu'on... De toute façon, on va voir en premier, c'est ce qui attire l'œil. Okay et quelque part, les photos, c'est ce qui donne aussi un premier ressenti, une première impression de qui est la personne. Les photos, c et on le reverra, c'est pas juste quelque chose d'esthétique ou de physique. C'est aussi une impression, un ressenti, une espèce d'énergie qui va se dégager de, de la photo. Et parfois, ça peut justement donner des mauvaises impressions si la photo n'est pas très représentative de, de qui l'on est. Sondage. Le petit plus, vous allez découvrir la question du sondage. La question est, les photos que vous avez choisies pour votre profil, laissent-elles vraiment apparaître qui vous êtes Et là, je vous demande d'être très honnête par rapport à votre, par rapport à votre réponse, c'est-à-dire, laisse vraiment apparaître qui vous êtes, physiquement d'une part, mais aussi dans votre énergie, dans votre environnement, dans, dans tout ça euh, J'ai hâte d'avoir euh, les réponses pour voir, euh, pour voir où vous en êtes par rapport à ça. Alors, premier point très important sur euh, la, le sujet des photos, euh, et je n'insisterai jamais assez sur l'importance de se ressembler. Les photos, c'est vraiment une première fenêtre qui est ouverte sur soi. C'est euh, une fenêtre ouverte sur à quoi on ressemble, mais une fenêtre aussi ouverte sur qui on est. Moi, je suis sûre que quand vous regardez des photos, et dites-vous que c'est la même chose dans l'autre sens, je suis certaine que vous voyez plus qu'un physique. Vous décelez des choses, déjà, sur la photo. OK Et souvent, j'entends un petit peu des, des prétextes, alors qui sont sincères, hein, bien sûr, mais, mais, mais je voudrais vous donner une autre perspective là-dessus. Oui, mais j'ai pas de photo de moi. Alors, bon, j'ai fait avec et j'ai pris ce que, ce que j'avais. Ou alors, ah bah, je suis pas photogénique, donc bon, j'ai pris ça, J'aime pas trop me voir en photo, donc euh, j'ai mis des photos comme ça. De toute façon, alors, je suis moche en photo. OK. Euh... C'est illusoire de croire que c'est pas grave, qu'on se débarrasse du sujet, qu'on met des photos comme ça, et que c'est pas grave, ça va passer. Non, en fait, c'est la première chose qu'on voit de vous, donc c'est quand même dommage de, de voir les choses comme ça. Et puis surtout, euh, si vous n'avez pas de photos, prenez-en. Avec les, avec les téléphones ça va vite euh, si vous n'aimez pas en photo prenez en 200 il y en a bien une sur 200 ou deux sur 200 que vous allez aimer donc moi je vous encourage à, à, à faire justement à avoir l'investissement nécessaire pour pouvoir à poster des photos qui vous plaisent euh, sur lesquelles vous vous reconnaissez euh, et qui euh, du coup vont vous éviter de vous cacher derrière j'ai pas de photo ou de toute façon je suis pas euh, photogénique ok donc se ressembler, ça veut dire quoi Se ressembler, ça implique déjà se ressembler physiquement, évidemment. Euh, ça veut dire que les photos qui ont 10 ans ou s'il y a eu des gros changements physiques, c'est quand même euh, embêtant. Alors, c'est embêtant effectivement dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous êtes euh, quelque part, ou euh, vous vous considérez en tout cas, euh, moins bien euh, en vrai qu'en photo, c'est dommage, effectivement, qu'il y ait un aspect déceptif. C'est-à-dire que peut-être que la personne va avoir envie de liker, mais quand elle va vous rencontrer, elle va être déçue. Dans le sens inverse, c'est dommage aussi, et j'ai déjà entendu ça. Hein. Je... Dites-moi dans, dans les deux cas de figure si vous vous reconnaissez. Euh, j'ai déjà entendu, oui, bah, en fait, je suis moins, enfin, la personne se considère moins bien, euh, en photo qu'en vrai. Et du coup, ouais, on met volontairement des photos moins bien en se disant bah, « au moins la personne, elle sera contente de me rencontrer, je serai mieux ». Ouais, sauf que vous risquez de passer à côté des likes, en fait. Donc, euh, quand je vous dis « vous ressemblez », c'est ni en moins bien, ni en mieux. Euh, c'est vraiment d'être le plus fidèle possible euh, par rapport euh, à la photo. Mais se ressembler, ce n'est pas que euh, le physique, que le visage ou que, que le corps. Se ressembler, c'est aussi euh, dans votre énergie, dans votre environnement. On reviendra sur tout ça euh, après. C'est-à-dire d'avoir vraiment tout un contexte euh, qui vous ressemble. Ok Alors, ah, alors apparemment, ça bouge dans le chat. Alors, euh, ah, c'est le sondage, les résultats du sondage. Ah, vous voyez, les photos que vous avez choisies pour votre profil laissent-elles vraiment apparaître qui vous êtes Oui, à 70%. Alors, je m'adresse aux 30%. Euh, les 70%, c'est bon, apparemment, vous avez compris le, le message. Les 30%, bah, revoyez le replay de ce que je viens de dire si euh, du coup, vous n'avez pas forcément encore prêté euh, attention. et Écoutez bien la suite parce que c'est là, que je vais vous, je vous dire les, les erreurs les plus communes et vraiment comment choisir, euh, comment choisir ces, ces photos. Ok, très intéressant vos résultats de, de sondage. Alors, je vous propose déjà de passer en revue les erreurs. Alors, j'aime pas beaucoup parler d'erreurs, on va plutôt parler d'axes d'amélioration, parfois des faux pas aussi. Donc, on, on va balayer tout ça. Je vais vraiment vous donner des conseils par rapport à, aux choses qu'il faudrait euh, éviter euh, de, de faire par rapport aux photos. La première chose qui pour moi est rédhibitoire, c'est qu'il n'y ait pas de photos. Ok. Comme je vous l'ai dit, euh, premièrement ça montre un manque d'engagement total, quand même, dans la rencontre. Deuxièmement, comment voulez-vous qu'on se fasse une première impression, qu'on sache même s'il y a quelque chose qui nous attire, qui nous appelle C'est quand même le B -A -B -A, euh, le Béaba de, de l'attirance, euh, s'il n'y a pas de photo. Donc ça, c'est absolument rédhibitoire quand on est dans une démarche de rencontre amoureuse. On montre quelque chose de soi. Ça veut dire on montre tout, mais on montre quelque chose de soi. On se dévoile et on, on, on fait un pas vers l'autre quelque part. On se présente à l'autre. C'est vraiment très important. Si vous êtes d'accord, petit cœur, dites-moi si euh, vous en avez marre également des profils sans photo Et si vous n'avez pas encore de photos, si vous êtes OK pour en mettre une euh, le, le plus rapidement possible. Deuxième chose, deuxième conseil, évitez absolument les photos où on ne vous voit pas, où on vous voit mal. Parce que parfois, il y a des photos, enfin, c'est comme s'il n'y en avait pas, euh, parce qu'on ne voit pas. Alors, soit les photos sont floues, Soit les photos sont prises de très loin, parfois il y a des photos de dos. Euh, les photos avec les lunettes de soleil, c'est quand même hyper dommage d'empêcher de, de, l'autre de voir vos yeux. Je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que vous envoyez comme message quand, quand vous faites ça. Et les photos avec les masques, les masques euh, qu'on qu porte actuellement Là, je vous avoue que je n'ai pas trop compris le concept des photos avec le masque, mais il euh, faudra, faudra peut-être m'expliquer, peut-être dans le, cha le chat, expliquez-moi si, euh, si, pourquoi le masque. Tout ça, en fait, ça donne une impression de « je veux me cacher, je ne veux pas vraiment montrer qui je suis ». Et ça, ça ne peut pas être attractif, faut vraiment le, le comprendre. Euh, et on ne peut pas démarrer quelque part euh, cette étape, cette moi ce que je considère comme une première étape de rencontre, en se cachant, en se dissimulant. Est-ce que vous êtes d'accord Faites-le savoir, envoyez un, un cœur. Troisième conseil, euh, et là on revient à ce que je vous disais avant, des photos qui potentiellement pourraient effectivement être trompeuses. Euh, les fameuses photos d'il y a dix ans, ben non en fait, euh, pourquoi vous n'êtes plus la personne qui est disant, alors physiquement, mais aussi dans plein d'autres choses. Et c'est OK, en fait. Et, et vous allez pouvoir attirer pour qui vous êtes aujourd'hui. Mais en aucun cas, euh, on a intérêt à faire ça. Pareil, si on a beaucoup évolué sur d'autres aspects, c'est vraiment important de mettre à jour euh, ces photos euh, pour être le plus proche possible de la réalité. Alors, quatrième euh, conseil, les Évitez les photos que vous feriez exprès ou que euh, vous mettriez en avant pour plaire, okay pour attirer. Parce que souvent derrière, ce n'est pas vraiment vous. c'est pas vraiment vous tel que vous seriez si vous n'aviez pas ça derrière la tête. Euh, et c'est très souvent euh, plein de gros, gros, gros clichés. Euh, et ça, on en voit beaucoup. Par exemple, croire qu'il faut s'habiller très sexy pour attirer, et je parle pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, euh, très sexy, se dévoiler, etc., dévoiler son corps pour attirer, Bah, en fait ça dépend de ce qu'on cherche. Là, on est vraiment en train, moi je suis là pour vous conseiller pour rencontrer l'amour. Croire que c'est de cette manière-là qu'on va attirer des relations amoureuses, c'est un non-sens en fait. Quand on se dévoile comme ça, on va, va peut-être pouvoir attirer d'autres choses, mais c'est aussi très illusoire de croire qu'on pourrait commencer par attirer autre chose pour aller basculer vers la relation amoureuse c'est très rare en fait. Donc je préfère euh, vous, vous le dire, c'est vraiment vraiment pas une bonne stratégie. Et Dieu sait si j'aime pas le mot euh, stratégie. Donc je vous conseille vraiment de ne pas faire ça. Euh, parce que ça, ça donnera vraiment pas l'effet euh, escompté. Pareil, dans les gros gros clichés qu'on revoit, espèce de signe extérieur de richesse qu'on veut mettre en avant, surtout quand c'est pas le cas. Ça, c'est le pire euh, tue l'amour qui puisse, euh, qu puisse y avoir. En gros, je pose devant une voiture de sport qui est pas la mienne. Bon. Euh, ça, vous vous doutez bien que ça donne un aspect fake, que ça donne un aspect « moi, je crois qu'il faut ça pour plaire à une fille ou pour plaire à un homme ». Enfin, assez... pour le coup, c'est plus souvent les hommes. Euh, non, en fait, ne croyez pas que c'est ça qu'il faut. Vous voyez les bases que ça met dans, dans la rencontre et, et, le, et le message qu'on fait passer Donc, vraiment, je vous encourage à pas être dans ce type de stratégie-là. Ça marche pas. OK euh, Cinquième conseil… Moi, je vous conseille d'éviter les photos avec plusieurs personnes dessus. Que ça soit la famille, les enfants, euh, les potes, etc., C'est pas nécessaire. Pourquoi on fait ça Souvent, on fait ça, euh, en tout cas pour, pour les, les potes, etc., on fait ça pour montrer qu'on est sociable, etc. Il n'y a pas besoin de ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'une photo pour montrer. Vous pouvez euh, y faire allusion dans votre profil de présentation. Ce qu'on veut voir sur les photos, c'est vous d'autant que souvent, on ne se rend pas toujours compte. C'est-à-dire que ça part d'une intention qui n'est qui est, qui est pas mauvaise, hein, de dire « bah moi, je veux montrer que j'ai une bonne bande de potes », etc., etc. Mais on ne se rend pas toujours compte et on se retrouve, et on en voit beaucoup sur, euh, sur les applis, on se retrouve avec des photos justement où on va voir la personne, voilà parfois très alcoolisée, dans, dans des postures qui ne sont pas forcément les plus, euh, les plus élégantes, et ça non plus, n'allez pas croire que c'est attractif. ok Donc moi, je vous conseille d'être plutôt... Dans une certaine forme de, de sobriété naturelle, euh, enfin sobriété dans tous les sens du terme, sur les photos. Euh, et ça sera beaucoup plus attractif euh, que tout ce que vous pourriez mettre euh, par ailleurs. Dernier euh, conseil sur les choses à éviter, mettre trop de filtres. Je vous conseille vraiment alors un petit filtre comme ça pour pimper un peu la photo. Euh, oui, très bien. Euh, mais mettre beaucoup trop de filtres. Et puis des filtres qui sont plutôt des filtres d'ado, euh, les filtres Snap, par exemple, ou, ou autres filtres. Très sincèrement, non, on est là entre adultes, euh, parfois entre jeunes adultes, mais on est là quand même entre adultes, pour une rencontre amoureuse, pour qu'il y ait une première attirance de l'autre. Et, et très sincèrement, quelle attirance il y a à, à avoir des oreilles de lapin sur une photo Sincèrement, moi, je vois pas et, et je vous conseille encore une fois d'éviter tout ça. Donc, les petits filtres pour euh, avoir meilleure mine, pas de problème, mais on ne va pas plus loin que ça. OK alors, est-ce que tout ça vous parle Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous allez tenir compte des conseils J'attends vos likes, j'attends vos cœurs pour, euh, pour savoir si, euh, si tout ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat On nous dit, euh, Marie dit qu'elle a du mal à sauter le pas et mettre des photos représentatives. Elle a mis des photos, mais ce sont des photos qui ne la représentent pas. Elle était jeune, différente, aujourd'hui elle ne se passe s'assumer. Ah, il y a plein d'encouragements dans le chat, ça c'est super. Ah, j'adore cet état d'esprit. Continuez, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Euh, je comprends, Marie, mais euh, en même temps, si tu sautes pas le pas, tu vas pas pouvoir être dans la rencontre amoureuse. Parce qu'il va se passer quoi Si tu as mis des photos qui te représentent plus, qui te ressemblent pas, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'au contraire, à la rencontre, ça va être. Très déceptif, on va se dire, bah attends, elle se fiche de moi. Même si la personne n'était pas déçue en soi, le fait qu'il y ait une, une évolution, le fait que ça ne ressemble pas, ça crée encore une fois une méfiance et une déception en tant que telle, même il si n'y a rien de déceptif à qui tu es aujourd'hui. Donc c'est très important, que tu saute le pas, tente-le, tu verras que tout se, tout se passera bien et surtout tu, tu vas te donner les meilleures chances pour le moment de la rencontre. On est là pourquoi euh, cette appli, elle est là pour que vous rencontriez au bout du compte. Donc, on n'est pas là juste pour chatter. Donc, euh, vraiment, ça, je, je comprends hein, que ça te fasse peur, mais je t'assure que si tu franchis le pas, encouragé par toutes les personnes qui, euh, qui regardent, tu vas voir que ça va vraiment aller dans le bon sens. Ok Donc, du coup, les principaux critères pour choisir euh, vos photos... Alors déjà, je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé de fouiller dans ces vieilles archives. Encore une fois, on peut se prendre des photos, on peut en prendre plein. S'il n'y en a pas qui nous plaisent, ben, on en prend, on en prend, on en prend, prend jusqu'à ce qu'il y en ait qui nous plaisent. Euh, soit soi-même, soit des amis, soit de la famille, peu importe, mais même soi-même, euh, soi -même, ça, ça va très bien. Alors, premier critère, on prend des photos, comme je l'ai dit, et j'enfonce je, et le clou là, je vous répète les choses, des photos récentes, euh, parce qu'elles ont le plus de chances de, de, nous, de nous ressembler. Deuxième critère, des photos où on nous voit bien. Et j'ai bien dit des photos. Moi, je vous encourage, pas en avoir qu'une, à en avoir deux, trois. Pas besoin d'en avoir dix, c'est un peu too much. Euh, c'est un peu du surinvestissement là. Deux, trois, c'est vraiment bien. Ok, Comme ça, on vous voit, on se fait on se fait une, une meilleure idée. Potentiellement, on, on se ressemble pas toujours tout à fait d'une photo à l'autre. Donc, c'est intéressant d'avoir ça. Troisième critère, des photos qui représentent votre personnalité. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très jovial, tout le temps à rigoler, et que sur la photo, vous êtes très sérieux à faire la tête, c'est un peu dommage. Okay quatrième photo, euh, quatrième critère, pardon, <rire> des photos euh, qui vous ressemblent aussi dans votre environnement, dans le cadre de ce qu'il y a euh, de la photo. Donc, qui disent quelque chose de vous, finalement. Qui disent quelque chose de ce que vous aimez. Qui disent quelque chose de... de ce à quoi vous aimez occuper votre temps, j'en sais rien. Donc, l'environnement et le cadre est important aussi parce que ça envoie un message sur qui vous êtes. Ok Et cinquième critère, euh, des photos assez euh, naturelles. Quand je dis naturelles, ça ne veut pas dire euh, où on ne s'est pas soigné, où on est en jogging euh, ou en pyjama plutôt, euh, où euh, on n'est pas maquillé. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on se déguise pas. C'est important que ça reste quand même fidèle à qui on est euh, au quotidien. Ok Donc, pas trop de filtres, pas trop de fioritures, pas trop d'artifices. Euh, si en plus on n'a pas l'habitude au quotidien euh, d'emporter. Ok est-ce que c'est bon pour vous Si c'est bon pour vous et qu'on peut poursuivre un petit cœur. Et je vais prendre mes euh, questions. Alors, question de Gabrielle. Gabrielle Le, donc euh, une femme apparemment. Comment se mettre en valeur si nos photos ne sont pas très parlantes Bah là, typiquement, euh, je, vais, je vais rebondir et, et enfoncer le clou encore une fois par rapport à ce que j'ai dit avant. En fait, si justement toi-même déjà tu considères que tes photos ne sont pas parlantes, ne les choisis pas, change-les, prends-en d'autres. Euh, c'est vraiment important que tu comprennes que euh, bah, si toi-même tu, tu trouves que c'est pas parlant, qu -ce qu'est-ce qu que tu crois qui va se produire comme effet pour l'autre en fait Quelque part, tu n'auras déjà pas confiance dans les photos que tu as postées. Ce manque de confiance, il va se sentir un peu dans toute la suite. Et même énergétiquement, je trouve que ça se sent. Donc, euh, rien ne t'empêche de les changer. Je crois que ce soir, tu auras bien compris le message et que demain, tu vas te faire une super séance photo euh, ou dans les jours prochains. En plus, il ne enfin, fait pas beau partout, mais euh, il, il va faire beau. Donc, euh, c'est encore plus facile, je trouve, de prendre des photos euh, dans, ces, dans ces périodes estivales qu'à qu d'autres moments. Donc, vraiment, je t'encourage à, à aller te faire des petites séances euh, où tu te reconnaîtras et où tu te trouveras toi-même qu'elles sont, qu sont parlantes. Alors, deuxième question de penser 2. « Comment bien choisir ma photo de profil si, si je souhaite rencontrer une relation sincère et durable ?» Ok. Alors, déjà, euh, tous les conseils que je vous ai donnés euh, là euh, sur, ce, sur ce chapitre sur les photos, ce sont des conseils pour rencontrer une relation sincère et durable. Euh, donc, je t'encourage à, à regarder le, le replay de, de tout ce qu'on vient de dire pour bien noter les choses et, et, et voir déjà si tu es dedans, euh, si tu es dedans ou pas. Moi, je profite euh, pour aller un petit peu plus loin euh, que ce que j'ai déjà dit, du coup, dans, dans ta question. L'idée, c'est vraiment d'adapter, justement, d'avoir en tête ce que tu recherches quand tu postes des photos et que tu te poses la question. Ces photos-là sont-elles représentatives de ma recherche, qui est une recherche, effectivement, euh, de relations sincères et durables encore une fois, l'idée, c'est pas d'être là pour son ego, pour avoir un maximum de gens qui viennent te parler ou un maximum de gens qui, qui, qui like. Okay euh, parce que ça, ça peut faire faire des mauvais choix de photos. L'idée, c'est que toi, tu sois bien en phase avec toi-même, bien clair sur le fait que ce qui t'intéresse, c'est une relation amoureuse à construire hein, et que tes photos laissent transparaître ça. Ok, et là, tu, on peut revenir sur ce que je disais précédemment, sur des photos qui, euh, qui s'appuient sur des choses qui vont être un peu en surface et qui ne vont pas forcément aller sur la, sur la bonne direction. Euh, autre question, faut, euh, question de Cricop. Faut-il faire appel à un photographe spécialisé pour faire des photos pour une annonce Alors non, tu n'as pas du tout besoin en soi de faire des, des photos par un photographe spécialisé. Tu peux le faire si tu souhaites euh, le faire justement, si ça te permet par exemple de, de dépasser euh, parfois ta, ta timidité ou que tu as envie d'avoir des jolies photos pour toi. N'hésite pas à le faire si, euh, si tu en as envie. Si c'est le cas, moi ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment à choisir un photographe qui euh, où les prises seront faites dans un moment qui est en mouvement et pas statique, pas où on pose de manière trop figée, ça fait pas très naturel et, et je pense pas que ça soit très adapté euh, du coup à, à, à la rencontre euh, et plutôt dans un environnement extérieur. Donc en extérieur en mouvement, c'est ce qui donnera les meilleures photos si tu veux euh, si tu veux faire appel à un photographe, mais vraiment parce que ça, ça te plaît et que tu en, en as envie. Euh, sinon, très sincèrement, une photo, même des selfies pour peu que l'environnement soit OK, que euh, euh, l'image qu'on envoie soit OK aussi. Des selfies, ça peut passer. Des images, euh, des photos qu'on a déjà, qui ont été prises à telle ou telle occasion, ça peut passer. Des, des photos que tu prendrais spécialement par des amis ou de la famille, ça peut passer tout à fait. En plus, aujourd'hui, sur la plupart des, des, des téléphones, les qualités sont quand même pas mauvaises. Donc, très sincèrement, tu n'es vraiment pas obligé. Mais si c'est un petit délire, un petit truc que tu as envie de, de faire, tu peux le faire. Moi, je t'encourage malgré tout à ne pas mettre que des photos de photographe. Euh, à, si tu en fais, à en mettre. Mais aussi à mettre des photos euh, perso que tu aurais prises. Comme ça, on, on voit plusieurs, plusieurs, facettes, euh, plusieurs facettes de toi. Alors est-ce que c'est OK pour les réponses Mettez des cœurs si vous êtes, si êtes d'accord avec tout ça. Et ce que je vous propose, c'est de récapituler pour que vous ayez vraiment euh, les idées claires par rapport, euh, par rapport à ce chapitre sur les photos. Alors, premier point clé de ce chapitre, euh, la présence d'une ou plusieurs photos, mais comme je vous ai dit, je vous conseille plutôt euh, plusieurs photos, c'est un non négociable euh, de la rencontre amoureuse. C'est rédhibitoire. Donc ça... À, à vos photos demain pour, euh, pour ceux qui n'ont euh, qui pas mis. Euh, deuxième chose, l'impact du choix des photos va au-delà de simples critères physiques. Je vous ai dit, il y a aussi euh, l'énergie qu'on dégage sur les photos, il y a aussi l'environnement qui peut dire beaucoup de nous. Donc, euh, c'est donc important effectivement d'avoir ça en tête pour euh, le choix. Euh, et le choix de vos photos doit vraiment correspondre à qui vous êtes et à ce à quoi vous aspirez. Et en l'occurrence, ce à quoi vous aspirez normalement si vous êtes en train de regarder ce, ce live coaching, c'est une relation euh, amoureuse, engagée, engageante euh, et épanouissante. Ok. Et si tout est OK pour vous, mettez-moi un pouce, comme ça je passe au chapitre suivant, au chapitre 3 qui est « Comment rédiger un profil attractif et authentique ?»